Bonjour, cette vidéo est la suite de trouver le, les superchargeurs. Donc généralement, euh, quand votre trajet est, est programmé et que vous devez aller à un superchargeur, il se peut que vous, votre trajet vous fasse sortir de l'autoroute. Donc là, je vous ai donné l'exemple du superchargeur de Sanlis euh, qui se trouve à un Ibis. La complication principale, en fait, c'est un de rentrer. Donc si le superchargeur possède un portail à l'entrée, vous avez le code qui est disponible. Euh, j'insérerai une capture d'écran par exemple du, du superchargeur d'Archan, où c'est le cas euh, et donc il ne faut pas hésiter quand vous rentrez dans le parking à aller au fond mais ça vous le verrez dans la suite de la vidéo donc voilà nous avons fait euh, environ 500 mètres depuis la sortie de l'autoroute euh, de Senlis, à Senlis, de la 1 et donc vous voyez il faut vraiment avancer dans le parking de l'Ibis alors c'est pas forcément indiqué et là, vous voyez, en fait, il faut aller vraiment au bout du parking. Donc il y a un petit panneau, la Tesla, qui vous dit qu'il faut faire le tour. Donc on suit l'itinéraire. Et Donc vous voyez, les superchargeurs se trouvent là-bas au fond. On va aller jusqu'au superchargeur. Hop. Et nous y voilà. Donc ne pas hésiter à rentrer dans le lieu de supercharge et aller vraiment au bout des parkings, en espérant que ça vous aide.